Des grands créateurs donc l'avantage de ce display l'avantage de cette display c'est qu'il n'y avait pas de carte commune donc regardez il ya déjà tout ça voilà on va commencer alors n'oubliez pas que j'échange mais je préfère vendre aussi un petit peu pour acheter des boîtes euh, qui vont sortir le mois prochain donc voilà donc, euh, qu'est-ce que je peux dire sur cette boîte il y, eu, il y a eu quelques nouveautés, pas mal de rééditions. Donc, euh, voilà. Je code TCG Market. Donc, on va commencer par Joury Punk Dangereuse Gabu. Que j'ai eu en deux fois. Appel d'arsenal que j'ai eu en quatre fois. Souffle de la résurrection que j'ai eu en trois fois. Donc, nouvelle carte. Décharge de tonnerre. Que j'ai eu en 4 fois. Exauceur Vadis. Que j'ai eu en 2 fois. Hommage Torrentiel. Que j'ai eu en 4 fois. Univers Xyz. Pardon. Donc euh, en 1 fois. Joruri Punk, surprise Na Chiwari, que j'ai eu en quatre fois. Asso Solennel que j'ai eu en quatre fois. Donc on a fini avec les cartes pièges. Donc, après, on va passer aux cartes magiques. Eh ben oui, parce que c'est très important. Et croyez-moi, il y en a. Zek, tac, coucou. Que j'ai eu quand une seule fois. Gaga, coup punk, rythme, endiablé. Alors, je l'ai eu en 1, 2, 3, 4. Attendez, je vais pas de bêtises. Donc, je vais arrêter de vous montrer maintenant. Voilà. Je pense que vous allez me croire que j'ai eu en 3 fois. Donc, c'est la dernière fois. 1, 2, 3. Voilà. Après, Gagaku Punk Pinky Sauvage. 1, 2, 3. 4. Ah, en Diablé, encore une fois, voilà, Pinky Sauvage, voilà, que j'ai eu en plusieurs fois, Dracobac, le dragon ch chauchable. que j'ai eu en quatre fois, aventure fatidique, alors, celle-là, elle m'a été demandée par quelqu'un, mais je la montre quand même. Mais celle-là, elle est réservée déjà. Donc, je vais la mettre de côté. Dunel, arme noble de la lumière. Ça, c'est pour les cheveux nobles. Que j'ai eu en trois fois. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Je répondrai après. Carte qui a été rééditée. Ça, je trouve ça dommage. Lien des camarades. 1, 2, 3, 4, 5. Que j'ai en 5 fois. Imitation d'insectes. 1, 2, 3, 4. En 4 fois. Forêt des fleurs perdues. 1, 2, 3. En 3 fois. Papillon étoilé. 1, 2, 3, en trois fois. Exauceur Carpe Divem. Un, deux, trois. En trois fois. Zara Lam, le Palais des Ténèbres. Un, deux, trois. En trois fois. Arsenal Secret. Un, deux, trois. 4, 5, en 5 fois. Exausteur armant, 1, 2, 3, 4, en 4 fois. Épée insecteur Z-Calibur, 1, 2, 3, 4, 4 fois. Téléporteur d'urgence, 1, 2, 3, 4, 5, En cinq fois voilà ça peut toujours être utile pour les decks psychiques voilà et après donc on va passer au monstre alors attendez que je me groupe pas à... voilà au monstre exhausteur sofia en une fois Chevalier du Griffon Errant. En une fois. Uki Koyi Punk Shakuzake. En trois fois. Un secteur Libénule. Donc, carte qui a été rééditée. Euh, ils, ont, ils ont sorti... Euh, ils ont réédité des cartes euh, un secteur. Donc... Euh, ça, je trouve ça dommage. J'aurais pu mettre plus de nouveautés. Exauceur Irène. En 4 fois. Voilà. Tracker Psychique. 1, 2, 3, 4, 5. En 5 fois. Hymne du monde virtuel. Nyan Nyan. 1, 2, 3. 4, 5, 5 fois. Jury -punk, madame araignée. Une, deux, deux fois. Insecteur sauterelle. Une, deux, trois, quatre. Quatre fois. Gakupunk, Wakong. En une fois. Un secteur prolong, une, deux, trois. Trois fois. Un secteur mille pattes, une, deux, trois. En trois fois. Oh. Risben, l'expert des étoiles. Deux secondes. Alors, Rizbel, expert des étoiles. Donc ça, ça va avec euh, les jetons. Non, c'est mon psychique 1, 2, 3, 4, 5. En 5 fois. Insector, coccinelle. 1, 2, 3, 4. En 4 fois. Manier psychique. Donc c'est un psychique Syntonizer de niveau 3 qui était recherché à l'époque. Je ne sais pas s'il est toujours recherché. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 fois. Après carte qui m'a été demandé aussi. Guerrier mignare des reliques. En 2 fois. Ukiyo-e, Punk. Kuzei en une fois. Et Gokipol en quatre fois. Après, on va passer au monstre Fusion. Donc c'est dommage que ça ne soit pas un monstre haut. Oh, 1000 d'attaque, 2000 de défense. Ukikoe, punk, carpe montante fait de 3 4 5 en 5 fois un secteur exascarabé 1 2 3 4 5 en 5 fois nouveauté un secteur extra luca luca lucaine 1 2 3 4 en 4 fois Exauceur Caspel, une, deux, trois, en trois fois. Exauceur Assofiel, une, deux, donc en deux fois. Castel le mousquetaire des chasses au ciel, une, deux, trois, quatre, cinq, cinq fois. Il y a enfin un secteur picophaléa c'est un monstre link pour le deck un sector, voilà donc c'est tout les amis donc si, si vous avez vu des cartes qui vous intéressent donc je j'ai un compte paypal donc je peux vendre voilà et si vous n'avez pas vu des on peut échanger aussi sachant que je suis payé le euh, on y, je suis payé samedi donc ça sera pas avant mardi prochain Uh, les envoie le mardi 6 euh, février Allez, sur ce les amis je vous laisse je vous dis à plus je vous souhaite une bonne journée une bonne journée n'hésitez pas de liker commenter partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux moi je vais le faire et on se dit à très bientôt pour deux pro de prochaines vidéos sur la et j'annonce aussi qu'au mois de février il y, aura une, il y aura un nouveau retour de ce, ce qu'il y avait sur euh, ma chaîne je vais faire, j'ai peut-être faire une vidéo hors, hors série. Voilà, tout simplement, si j'ai le temps, un après-midi. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao hey, hey, Le pouvoir est en toi. Nous, toi, moi, c'est pour la victoire qu'on se bat C'est le meilleur, un jour, on s'en souviendra oh, Maintenant, pas